Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, je vous propose une nouvelle activité. Il s'agit ici de communication pour les écoles primaires. Alors, cette fois, on va faire cette activité. Il s'agit de demander avec insistance. Demander avec insistance. Priez. Supplier, demander avec insistance, prier et supplier. Afin d'apprendre à demander avec insistance, prier ou supplier, répète, s'il te plaît, les phrases suivantes. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Par exemple, la maîtresse dit à ses élèves. Je vous demande de vous taire, c'est-à-dire taisez-vous, silence. Je vous demande de vous taire, répétez encore fort. Je vous demande de vous taire, c'est-à-dire silence. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Alors, euh, il s'agissait de l'hôtesse de l'air. Dans un avion, une hôtesse de l'air parlant aux voyageurs. Elle dit, vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. C'est-à-dire, attachez votre ceinture de sécurité. Attachez votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Répétez encore une fois. Vous êtes prié. C'est-à-dire, vous êtes demandé, vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. « Je te supplie de me dire la vérité. »« Je te supplie de me dire la vérité. » Par exemple, deux personnes qui parlent l'une parlant à l'autre. « Je te supplie de me dire la vérité. » C'est-à-dire, dis-moi la vérité. Dis-moi s'il te plaît la vérité, je te supplie, je te supplie, supplie de me dire la vérité. C'est-à-dire, je te demande avec assistance, par exemple, ou je te prie, par exemple, de me dire la vérité. Tu es tenu de respecter les horaires. Tu es tenu de respecter les horaires. Par exemple, un directeur parlant ainsi à l'aide de ses employés. Tu es tenu de respecter les horaires. Les horaires du travail. Tu es tenu de respecter les horaires. Je t'exige... Ça veut dire je te demande avec insistance. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. Par exemple, une mère parlant à sa fille ou à son enfant. Je t'exige... De ranger ta chambre immédiatement. Fais ton travail, s'il te plaît, hein? Fais ton travail, s'il te plaît. Un directeur parlant à ses employés. Fais ton travail, s'il te plaît, hein? Fais ton travail, s'il te plaît. <coughs> Alors, répète avec moi, s'il vous plaît. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous espriez d'attacher votre ceinture de sécurité. Je te supplie de me dire la vérité. Je te supplie de me dire la vérité. Tu es tenu de respecter les horaires. Tu es tenu de respecter les horaires. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. Fais ton travail, s'il te plaît. Fais ton travail. Alors, afin d'apprendre à demander avec insistance, priez aussi suppliez, répète les phrases suivantes. Répète encore, répète, répète. Je vous demande de vous taire. Très bien. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié, oui, d'attacher votre ceinture de sécurité. Je te supplie de me dire la vérité. Je te supplie de me dire la vérité. Tu es tenu de respecter les horaires. Tu es tenu de respecter les horaires. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. Fais ton travail s'il te plaît. Alors, mes chers élèves, quelles demandes d'insistance peuvent formuler les personnes représentées sur les images suivantes Pour le premier image, on voit ici la classe. La maîtresse assise sur son bureau. Devant elle, des apprenants, elle parle à son élève. Elle dit, par exemple, je t'exige. Je t'exige de ranger ou je t'exige de mettre euh, le papier dans la courbeille. Je t'exige de mettre papier dans la courbeille par exemple pour deuxième image je vois ici un homme il s'agit ici d'un d'un père demande avec insistance d'éteindre euh, la télévision. Ça veut dire d'arrêter de, de jouer. et demande avec insistance à son enfant d'arrêter de jouer et d'éteindre la télévision parce que c'est pas le moment de jouer mais le moment de réviser, par exemple, ou le moment de euh, se mettre au lit. Par exemple tu es tenu d'arrêter immédiatement la console. Il faut se coucher. C'est le temps convenable pour se coucher. Par exemple, tu es tenu d'éteindre la télévision et d'arrêter de jouer c'est le moment de se coucher par exemple pour le premier match on dit je répète encore fois, je t'exige de mettre le papier dans la corbeille il faut nettoyer la classe il faut que la classe soit propre Deuxième image, tu es tenu d'éteindre immédiatement la télévision et d'arrêter de jouer les jeux vidéo. C'est le moment de se coucher et de se reposer. Arrête de jouer. Cesse de jouer. C'est bien. Alors on fait maintenant l'exercice numéro 3. Troisième activité, allons-y. Voilà. En reliant un à un les éléments des deux colonnes suivantes, trouve quelle est la personne qui a formulé chacun de ces demandes. Par exemple, un policier, un mendiant, un professeur, un chauffeur d'autobus, une mère de famille. Je vous supplie de me faire la charité. J'exige cette punition pour demain. Vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes prié de me montrer votre billet. Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour. Alors ici, c'est un mendion. Je vous supplie de me faire la charité. Un mendion. Un mendion qui peut dire cela je vous supplie de me faire la charité. Je vous supplie, je vous supplie de me faire la charité. Je vous demande de me faire la charité. J'existe cette pénitie pour demande. Il s'agit ici d'un professeur. Un maître ou une maîtresse. Vous êtes tenu de respecter la loi. Euh, ici, c'est le policier. La, le policier, c'est lui qui garde toujours le respect. L'ordre et de respect de la loi, vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes tenu de respecter la loi. Ça veut dire vous, vous êtes demandé de respecter la loi. Vous êtes prié ou vous êtes prié de respecter la loi. Vous êtes prié de nous montrer votre billet. Ça veut dire un chauffeur d'autobus. Ici, si c'est une mère de famille. Je vous demande d'être ça jusqu'à mon retour.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 J'exige cette punition pour demain. J'exige cette punition pour demain. J'exige cette punition pour demain. Vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes prié de me montrer votre billet. Vous êtes prié de me montrer votre billet. Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour. Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour. Alors une mère de famille, il dit, elle dit, je vous, je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour. Un chauffeur d'autobus dit, vous espriez de me montrer votre billet. Un professeur dit, j'existe cette punition pour demain. Un, un policier dit, vous êtes tenu de respecter la loi. Amandian dit, je vous supplie de me faire la charité. A voilà. l'aide des, des mots suivants, formule les demandes que ferait le directeur d'une école à une élève très indisciplinée. Non, non, non, il ne s'agit pas d'un élève, euh, par exemple, poli, non, impoli et indiscipliné et irrespectueux. Euh, par exemple, calme-toi, respecte l'ordre de la classe, travaille bien en classe. Il ne faut pas bavarder. Je vous demande de ne pas. Bavarder, je t'exige, j'exige de ne pas bavarder dans la classe. Impolitesse. Clair, il faut éviter l'impolitesse. Eh, cesser, adulte, recevoir un avertissement, ponctualité, assiduité et sérieux. À l'aide des mots suivants, formule les demandes que ferait le directeur d'une école à une élève très indisciplinée. Toujours avec le thème de demander avec insistance, prier, surtout demander avec insistance, demander avec insistance. Par exemple, tu es tenu de respecter les horaires de l'entrée. Tu es tenu de respecter les horaires d'entrée en classe. Fais ton travail, s'il te plaît. Ne bavarde pas en classe. Cesse de. Cesse de faire des bêtises. Il faut respecter les adultes pour ne pas recevoir un avertissement. Je t'exige d'être ponctuel. par exemple. D'accord, euh, choisis n'importe quel euh, sérieux, il faut il faut que vous, il faut que tu sois sérieux dans soit sois sérieux dans ton travail, voilà. Mm -hmm. Voilà, je vous laisse maintenant euh, réfléchir à cette euh, activité à l'aide des mots suivants, formule les demandes que ferait le directeur d'une école à une élève très indisciplinée. Écoutez d'abord les exemples et faites la même chose pour les autres. D'accord À très bientôt, euh, toujours avec l'expression orale pour les écoles primaires. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir, à très bientôt.